Si vous le voulez bien, on va commencer la oh, paix. Bertrand Michel, Mointre-Marie-Claude, Diano Michel Absent, pouvoir à Madame Langley-Marinette, Boninchelli, Karine, pouvoir à Madame Fisch, Molesty Michel, Sakeli Marise, Salmon Pierre, Présent. Daniel Didier, Présent. Ficheline, Evelyn, Roinse Thérèse, Delay et Stéphane, Présent. Gana Henri, Pilar Elisabeth, Présent. Antonini, Marie-Ange, Ambrogio Jean-Michel, oui. Maggie Edith, Langlais Marinette, Présent. Lanza Catherine, Pouvoir en M. Léo Barbat, Léo -Bas Basini Alice. Salo Abder, euh, pouvoir M. Salmon, Pronesti Dominique, pouvoir M. Ayedon Philippe, Mercurio-Frédéric, pouvoir à Didier Daniel, Profanie Brigitte, Guy, Ricardie-Evline, pouvoir M. Giraud, Chalvin Eric, Présent. Chanka Giselle, Crépin-Robert, Mirandon Présent. Crépin-Charline, pouvoir à M. Robert Crépin jean louis Excusé, Falcou Jean-Noël Excusé sur en retard. Voilà. Euh, nous allons passer à la désignation du secrétaire de séance. Je vous propose Madame Brigitte Rofani, puisque Madame Bonuselli est absente et Monsieur Falcou en retard, donc la plus jeune parmi nous, c'est Brigitte Rofani, Voilà. Qui est contre qui s'abstient à l'unanimité, je vous remercie. Avant de passer à l'ordre du jour, je vous demande beaucoup de compréhension. Nous avons reçu la demande de la SPL Sofia pour la disso dissociation des fonctions de président et de direction générale. Euh, C'est une délibération qui doit être passée avant la fin de l'année. Il y a eu un petit, euh, un petit problème de courrier d'information, donc je vous demande de... De bien vouloir accepter que nous passions tout de suite cette délibération afin que euh, la SPL puisse continuer normalement à fonctionner avec la dissociation des deux fonctions, de président et de directeur général. Est-ce que vous êtes contre Vous abstenez Non, tout le monde est d'accord Pas de souci. Donc je passe euh, la délibération à M. Bertrand. Donc euh, normalement on a dû vous, vous donner un complément d'information je désolée, ça a été fait au dernier moment. Dans les boîtes oui, Vous l'avez eu par mail. Par mail Vous l'avez eu par mail Oui, je suis désolée. Là, quand on nous a indiqué qu'il fallait la passer avant la fin de l'année, c'est vrai que, par on ben, s'est dit contenté. Si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci. On leur dira que ça n'a pas été possible. Bon, Donc, vous êtes d'accord, pas d'accord Tout le monde est d'accord voilà. Oui, alors je vais faire un petit résumé euh, rapide sur cette dissociation des fonctions de président et de directeur général euh, au sein de la, de la SPL Sofia. Cette délibération, euh, d'abord, n'est pas une modification des statuts de la SPL Sofia, puisqu'il est prévu dans les statuts que l'on peut distinguer les deux types de fonctions de directeur et de président directeur général alors comme vous le savez sûrement le sénateur Marc Donis assumait cette fonction de président directeur général et de directeur jusqu'au 2 octobre il avait ces deux fonctions et depuis la mise en place de la loi sur le non cumul des mandats, il ne pouvait plus en tant que parlementaire assurer la fonction de président directeur général la CASA, par l'intermédiaire de M. Jean-Pierre Mascarelli, a pris la présidence de la SPL Sofia. Et cette décision, pour ceux qui n'y étaient, étaient pas, pardon, euh, a été votée le 9 octobre dernier à l'unanimité à la CASA. Elle a autorisé en même temps la dissociation de, de la fonction de président et de directeur euh, de la SPL. Donc, en... Le président, il assure le contrôle et le fonctionnement de tous les organes statutaires, c'est-à-dire les assemblées générales, les conseils d'administration, etc. Et le directeur, lui, il est en charge de la mise en œuvre opérationnelle de toutes les orientations stratégiques de la société. Donc aujourd'hui, nous avons euh, en résumé M. Mascarelli, qui assure les fonctions de le président, euh, directeur général, et Mme Laure Ranès-Rieux qui assure les fonctions de directrice, puisqu'elle était auparavant directrice générale déléguée auprès de M. Marcoudis. Voilà, Mme le maire. Voilà, des remarques particulières. Qui est contre Qui s'abstient Merci à l'unanimité. Approbation du procès verbal du Conseil municipal du 13 octobre 2017. Avez-vous des remarques particulières pour l'adoption Qui est contre Qui s'abstient Merci. Pour l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 27 octobre 2017, au bout des remarques particulières, et donc qui s'abstient, merci, à l'unanimité. Décision municipale prise par le maire en vertu des dispositions de l'article L21-22-22 du Code général des collectivités territoriales. Donc il s'agit des décisions 1710-0248 du 17-10-2017 jusqu'aux décisions 17 11 du 13 novembre 2017, sachant que la décision 17 0267 est annulée. Avez-vous des remarques sur ces décisions Qui est contre Qui s'abstient Merci à l'unanimité. Décision modificative numéro 1 du budget principal, exercice 2017, Monsieur Bertrand. Oui, Mme le maire, donc je ne vais pas vous lire cette délibération, puisque vous l'avez tous reçue en temps et en heure cette fois. Euh, je vais, je vous propose une petite un petit synthèse rapide, et ensuite, si vous avez des questions, euh, j'y répondrai avec plaisir. Donc, euh, il y a eu aussi une commission des finances qui a expliqué, par l'intermédiaire de Madame directrice euh, des finances euh, de Valoris globche Juan, euh, toute cette euh, décision modificative. Donc, en, en résumé, cette décision modificative consiste tout simplement à ajuster notre budget. Et euh, ce budget a été ajusté à hauteur de moins de 209 088 euros, donc ce qui représente une modification extrêmement faible de moins 0,27%. Et la preuve que notre budget était bien préparé et qu'on s'y est tenu. Au niveau du fonctionnement euh, de mots. nous avons 857, 852 712 euros de recettes supplémentaires, ce qui représente plus 1,8%. Nous avons 368 957 euros de dépenses en plus, ce qui fait plus 0,9%. Nous dégageons ainsi en faisant la différence entre les recettes et les dépenses. 483 755 euros qui va donc servir à un autofinancement complémentaire. Cette euh, épargne supplémentaire donc va, euh, être, euh, dégagée dans cette, qui est dégagée dans cette décision modificative, nous allons bien entendu la transférer à la section d'investissement pour améliorer notre autofinancement. Cela va ainsi nous permettre de réduire encore une fois le dans par l'emprunt et de poursuivre ainsi notre politique de désentêtement de la ville. Au niveau investissement, il y a juste à constater un changement de calendrier pour l'opération de la maire et l'opération de l'avenue de l'Est, avec en plus une révision à la hausse de l'opération de l'avenue de l'Est, qui est devenue opération avenue de lest Verdun, puisque nous avons investi 450 000 euros en plus, et on pourra en reparler tout à l'heure dans, dans la délibération sur les APCP si vous le voulez. Au final, nous avons donc un emprunt d'équilibre qui passe de 2,3 millions à 1,8 million, soit une baisse de 23%. Ce montant, il est évidemment inférieur au remboursement du capital de la dette, qui est de 2,7 millions, ce qui est bien la preuve de notre désendettement. Voilà, madame le maire, j'en ai fini pour cette synthèse que vous m'avez demandée. Nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Décision modificative numéro 1 de l'année de l'assainissement. Exercice 2017, monsieur Bertrand euh, Oui, Madame la maire. Alors là, c'est là aussi je fais une synthèse, comme vous me l'avez demandé. Cette délibération, cette délibération sur le euh, budget modification sur cette DL de, de l'assainissement, elle est vraiment technique, purement comptable, puisqu'il ne s'agit que d'opérations d'or. Il y a eu un travail qui a été demandé par le Trésor public euh, et qui a débuté en milieu de l'année <coughs> sur un inventaire comptable de l'assainissement, notamment dans la perspective d'un éventuel transfert euh, de cette compétence à la CASA. À cette occasion, il est apparu qu'il y avait un certain nombre de rattrapages à faire sur les amortissements. La majorité de ces rattrapages concernait l'actif de 2001 à 2006. Voilà, donc euh, les rattrapages qui ont eu lieu, c'est par exemple sur des frais d'études euh, qui étaient euh, avec des amortissements beaucoup trop longs et qui devaient être des amortissements beaucoup plus courts. Donc, euh, M. Ginès, quand il était là, avait commencé ce travail et il a été poursuivi euh, par Mme. Euh, Donc, c'est un travail qui est assez compliqué, c'est un travail de longue haleine. Et euh, voilà, nous avons fait confiance, à juste titre, à notre administration pour rectifier tout cela. Voilà ce que j'ai à dire sur cette euh, décision modificative, Mme le maire. Merci des questions. Pas de questions. Qui est contre Vous n'avez pas contre ah non, vous étiez contre le désendettement, mais par ah, oui. Qui, qui s'abstient Ah, ça tient. Non, mais je ne comprends pas toujours. Je n'ai pas très bien compris C'est pas grave. Hein. Vous êtes bon contre le désendettement et voilà. On désendette voilà, la ville. Non, c'est très bien. c'est vrai. Non, non, non, non, vous n'expliquez rien. Oh là là. Non, c'est très bien. Percepteur Vous l'avez dit pour la publier d'assainissement, Oui. C'était demandé par M. Percepteur Oui, parce que vous êtes contre. Ah, on, là, a fait, on a juste fait un peu de dévoyage ah. par rapport à, à, à un certain nombre d'anomalies qu'il y avait, notamment au niveau des l'aventissement. Ça date de 2001 à 2006. Je ne sais pas si vous l'avez noté. En hein. ce qui concerne l'ADM, on reste dans la logique. d'origine, Ça c'est-à-dire contre le budget, donc l'ATM. Ah, très bien. Ça n'a rien à voir. Non, mais c'est bien que vous soyez contre le désendettement, c'est logique. Pour moi, c'est logique. On se désendette et, et on vous montre qu'on suit notre budget. Non, non, mais c'est logique. Vous êtes contre le désendettement, c'est logique Continuez dans votre logique, il y a des endettés qui ont la vie plus plus pendant plus des années. Merci. Donc euh, on revient donc à l'ordre du jour, puisque nous avons noté. Autorisation de programme révision, monsieur Bertrand. Oui, alors euh, cette délibération, c'est sur les autorisations de programme et les crédits de, de paiement. Là aussi, j'ai fait une, un petit résumé. Euh, vous savez que la ville a euh, notamment eu deux grands projets euh, d'investissement cette année. Et qui avait commencé l'année d'avant. Ce sont les travaux de lutte contre les inondations euh, du Vallon de la et la restructuration de deux avenues du golfe juan l'avenue de l'Est et l'avenue de Verdun. Ces deux programmes de, de travaux, donc, euh, avaient fait l'objet de deux autorisations de programmes en 2016 pour un montant de 3 260 000 euros. Vous avez de détails dans votre délibération euh, dans le tableau numéro 1. Une partie de ces travaux a été réalisée en 2016, puis une deuxième partie cette année. Il est donc maintenant proposé au Conseil municipal d'augmenter euh, les AP à hauteur de 450 000 euros pour l'avenue de Verdun, comme je vous l'ai dit précédemment, puisqu'on a rajouté cet investissement, ce qui est bien la preuve que notre ville continue à investir. Pour 2018, les crédits restants euh, à utiliser seront de 1 966 000 euros. Et voilà, je, je vous rappelle, ce projet est aussi euh, fortement subventionné. Voilà. Madame la Des questions La question qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité Merci. C'est calme, ce soir. Oh, le je m'ennuie un peu. Oui, non, qu'est-ce qui se passe Je, je m'ennuie un peu, je m'attendais à des... Ah, non, là, là, on est troublé. Oh, très bien. Et okay, vous rejoignez la majorité, alors c'est bien. Oui, on la, de business, On a plus de Ces opérations-là, on la majorité, mais ces opérations, voilà, ah, opérations, voilà, ah, opérations ah, ah, ah, d'accord. Mais ce sont des opérations qu'on a votées au budget. Oui, mais non, vous êtes contre le budget, mais sur les opérations d'investissement, vous êtes d'accord. Oui, un petit peu. Non, non, non pas. Pas de Ok, continuez dans votre logique. Ah oui, Tarification 2018, taxes et droits communaux, Monsieur Bertrand. Oui, donc là je ne vais peut-être pas faire un résumé parce qu'il y a oui. trois lignes. Dans le cas du développement de, de l'embellissement et de l'embellissement de la ville, il est proposé d'exonérer le droit d'étalage, l'installation de vases, des caisses et des arbustes et des plantes en pot sur le domaine public. Ce tarif est de 6 euros par unité par an euh, au titre de 2017. Donc il appartient maintenant au Conseil municipal d'arrêter les tarifs communaux applicables pour l'occupation du domaine public et il est demandé d'exonérer le droit d'étalage l'installation des vases, des caisses, arbustes et plantes en pot sur le droit du domaine public à partir du 1er janvier 2018, ce qui à mon avis est une, bonne, une bonne chose, une bonne initiative. Donc, euh, comme vous le savez ou pas, les commerçants ont demandé de pouvoir fleurir autour de leur commerce. Donc nous allons avoir effectivement un accord sur les, le matériel choisi, parce qu'il n'est pas question de, de laisser faire tout et n'importe quoi. Les commerçants sont d'accord, donc il était tout à fait logique d'exonérer de, les commerçants. À tête qui est contre Qui s'abstient Merci. Réforme du stationnement payant sur Boirie, barème tarifaire et forfait post-stationnement. Monsieur Bertrand. Oui, là aussi, euh, c'est une délibération euh, où j'ai fait un petit petit résumé, une petite synthèse. Donc, la réforme, vous le savez, du stationnement payant rentre en vigueur à partir du 1er janvier 2018. Le stationnement sur voirie devient une redevance pour occupation du domaine public et ça relève donc des communes. Il est demandé aux communes de fixer leur grille tarifaire de stationnement et de déterminer le montant de ce qu'on appelle le forfait post-stationnement, le FPS. Au niveau de notre commune, nous avons voulu conserver une attractivité du centre-ville à des fins évidemment économiques et des sorts commerciales. Donc notre but est d'inciter évidemment au paiement sans pénaliser l'usager qui paye son stationnement. Ainsi donc, lors du contrôle... Les agents euh, communaux vérifieront les paiements. En cas de non-paiement, ils adresseront avec leur smartphone le FPS à l'entaille avec laquelle nous avons établi une convention. Je vous le rappelle, nous avons tous voté le, au dernier conseil municipal. L'entaille éditera et adressera par voie postale euh, le, au contrevenant euh, son FPS en utilisant euh, les mêmes canaux. Euh, pour tous les, les PV, c'est-à-dire on pourra payer avec le smartphone, l'internet, le téléphone, et même au guichet de la trésorerie. Le FPS pourra ainsi euh, être contesté, euh, pourra aussi être contesté, pardon, auprès de la commune par ce qu'on appelle le rapport, un recours administratif préalable obligatoire. La commune, à ce moment-là, fournira aux contestataires les photos et les éléments factuels. Quoi qu'il en soit, c'est l'entaille s'occupera du recouvrement des montants et nous en fera le reversement. Pour mettre en œuvre cette réforme, le conseil municipal doit aujourd'hui fixer le barème tarifaire et le montant du FPS. Alors, pour les redevances, les horaires sont identiques, c'est-à-dire que du lundi au samedi, euh, vous avez de 9h à 12h, et de 14h à 19h, hors dimanche et jour férié, bien sûr. Le, le tarif, il est fixé à 50 centimes par demi-heure, pour les 7 premières heures. Et au-delà de la 7e heure, c'est-à-dire pour la 8e heure, 10 euros de l'eau. Le minimum de perception est fixé à 50 centimes. La durée maximale autorisée est de 8 heures. Et pour rappel, c'est la durée totale de la période autorisée qui détermine le coût du LFPS, car il ne peut être inférieur au coût de la période, de la période totale autorisée. Donc, euh, pour rappeler aussi, vous avez toujours l'abonnement résident à 25 euros et des cartes villes qui sont réservées aux résidents qui leur permettent pendant un quart d'heure euh, d'avoir la gratuité une fois par jour. Ce barème est établi avec la réaffirmation, comme je dit au début, de la volonté de la commune euh, de, maintenir, de maintenir une forte attractivité du centre-ville pour son activité commerciale et publique. Ainsi, au regard de cette période maximale autorisée, le montant du FPS qui est proposé on vous l'avait déjà annoncé, ce n'est pas un secret, il sera de 17 euros. Ce sont les éléments qui vous sont proposés euh, de voter ce soir. Et euh, on précise également dans cette délibération, on autorise Madame le maire à passer une convention avec la DGFIP et à se rapprocher de la Casa. Alors, la dé, le, le, le, pour la DGFIP, euh, il faut établir une, une convention pour que les personnes puissent aller au guichet... Euh, pour payer leur montant d'une paire. Donc ça demande une convention. Et puis au niveau de la Casa, c'est simplement euh, prévoir les, les modalités de reversement des éventuelles recettes, car celles-ci, comme vous le savez, doivent être reversées à la Casa, qui a la compétence euh, en la matière, après déduction, heureusement, de toutes les charges. Donc euh, toutes les charges que nous allons payer, c'est-à-dire... Euh, les agents municipaux, le matériel informatique, les frais de gestion de l'entaille, les frais des éventuelles contestations, etc., euh, nous ben, serons remboursés. Euh, et ensuite, s'il y a un surplus, ben, on devra le donner à la CAFA. Donc, en fait, on ne perdra rien, mais on ne gagnera rien non plus. Voilà, je pense avoir résumé, Madame Le Maire, cette délibération. Merci. Des questions Nous avions eu déjà un débat. Euh, qui est contre Qui s'abstient à l'unanimité Merci. Association et établissement public, versement compte sur subventions année 2018, bien sûr. Pierre. Oui, pas de résumé, c'est trop court. Euh, juste parler de, avant le vote des subventions qui aura lieu en 2018, de ces demandes de subventions euh, que nous avons reçues, euh, puisque chaque association fait son dossier. Et bon, c'est toujours la, la même chose. Hein. Vous avez pour le style club 6 000 euros, Valis-Oréal, le hand club, 10 000 euros, le comité d'Arguerrega, 10 000 euros, sur 11 000 qu'ils demandent, puisque vous savez que l'Arguerrega c'est toujours avant le vote du budget, euh, le stade de Valoris pour 20 000 euros, le football club de golf Jean pour 20 000 euros, l'Azuréal club de golf Jean Valoris 50 000 euros et le comité d'action sociale et Personnel 50 000 euros. Et il est en outre proposé, afin de couvrir le besoin de trésorerie des établissements publics de la ville, de voter, de, de voter des avances sur subvention pour le CCAS, 300 000 euros, et l'éthique, office de tourisme, donc 200 000 euros. Voilà, on a le même. Des questions oui. En tout tenu des problèmes que, qui ont été rencontrés avec le stade de Valoris, je voudrais simplement savoir où en est l'association, garanties nécessaires en termes de bilan de comptabilité euh, afin de pouvoir verser la subvention en hein, toute tranquillité. Oui, oui, ce sont... ils se conforment à ce que nous leur avons demandé maintenant. Ça n'était pas le cas malheureusement avant euh, la fin de l'année précédente. Donc on avait décidé de ne pas verser puisque c'était la règle posée par les trésoriers publics qui avait pas lieu de déroger. Donc euh, nous avons reposé les mêmes règles cette année en disant voilà, etc. Tout est, tout est bien, hein, euh, ils ont un commissaire aux comptes, tout est vraiment euh, traité de, de la manière la plus rigoureuse, sur le plan comptable et sur le plan du fonctionnement. Donc euh, nous n'avons pas de raison aujourd'hui de perdurer dans ces blocages de, de subventions, puisqu'ils semblent ont quand même 200 enfants. En, voilà, Donc il, il y a lieu de, de les accompagner pour cet encadrement qui paraît bien fonctionner voilà donc on reste toujours très vigilant de ça on a une relation très directe et très franche on leur dit ça ne fonctionne pas je pense que M. Daniel est très direct qui dit les choses sans détour et également hein, je leur ai dit que c'était comme ça c'est la règle voilà on la suit on, on cesse de le partenariat avec la ville on est conforme de bonne de bonne grâce je le trouve au début c'était un peu tendu mais maintenant ça va beaucoup mieux fournissent tous les documents, tous les papiers et c'est vrai que d'avoir un commissaire de compte euh, permet d'avoir une, une bonne gestion de, de, de leur budget. Parfait. Merci. Merci. Euh, donc qui est contre Qui s'abstient Merci. Délibération rectificative convention publique d'aménagement, bien de retour, acquisition à la sémurale Monsieur Salmon. C'est une délibération qui a pour objet de rectifier une erreur dans les numérotations des lots qui avaient été soumis à la délibération du 4 août 2017. Les lots rachetés par la ville à la Sénival, aux 49 rues de la rue sont les lots 1, 2, 3, et non les lots numérotés de 1 à 5, de 10 à 13 et 15, comme il était indiqué dans la dernière délibération. Le coût d'acquisition en lui qu'on fait il reste inchangé à 59 365 euros. Les autres dont la reste propriétaire sont destinés à des logements locatifs sociaux. Voilà en ce qui concerne cette délibération. Les questions particulières et qu'on s'abstient ainsi. Point 11, Opération d'amélioration capital au centre de réhabilitation de quatre logements en 30. Avenue ah, Georges Clemenceau, participation communale, Madame moelle Suite à l'opération d'amélioration de l'habitat au centre-ville, la Sénival projette la réhabilitation de quatre logements, financés en PLUS et PLAI. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que cela signifie, les PLAI, ce sont des prêts locatifs aidés d'intégration, réservés aux personnes en situation de grande précarité. Il faut le savoir parce que tous les appartements ne peuvent pas être attribués de n'importe quelle façon. Et les PLUS, prêts locatifs à usage social, ça correspond au HLM traditionnel. Donc nous avons ces deux types de logements. Les travaux portent sur la réhabilitation complète des quatre logements avec un classement futur C, c'est donc plutôt moyen, sur l'échelle DPE, DPE étant le diagnostic énergétique. La valorisation de ces quatre logements permettra d'étoffer l'offre locative de qualité dans les centre-ville. C'est vraiment une bonne chose pour nous. Il convient aujourd'hui de permettre la réalisation et le financement d'une opération de requalification du centre ancien en réhabilitant quatre logements au 30 avenue Georges Timonceau. Le plan de financement prévisionnel de l'opération est le suivant l'État PLUS 10 200 euros l'État PLAI 13 200 euros la CASA 32 630 euros la Ville de Valoris participation de 80 000 euros la Ville de Valoris surcharge foncière 68 000 euros Alors si vous vous demandez ce que c'est que la charge foncière, surcharge foncière, ce sont des frais financiers, des frais de notaire, des frais de maintenance, la remise en état et la rémunération de l'aménageur. Les fonds propres Sénival, 80 000 euros. L'emprunt CDC plus foncier, 156 705 euros. L'emprunt CDC plus construction, 124 267,32 euros. L'emprunt CDC PLAI construction, 56 795,89 euros. L'emprunt CDC-PLA et foncier, 65 392 euros. Total de de bilan, 687 107 euh, euros et 13 cent. Il est donc demandé au Conseil municipal de participer au financement de cette mineure, suivant le plan de financement ci-dessus. Est-ce que vous avez des questions Pas de questions. Qui est contre Qui s'abstient Point 12, opération d'amélioration de l'habitat en centre-ville, de réhabilitation, de de de de réhabilitation de 5 logements au 35 et au 37 avenue Jean-Chréventre, participation communale, Madame Moitou. Alors, toujours quelque chose d'intéressant pour notre commune et pour nos logements sociaux. Suite à l'opération d'amélioration de l'habitat en centre-ville, la Sémivale projette la réhabilitation de 5 logements, comme tout à l'heure, financés en PLUS et PLA. Les travaux portent sur la réhabilitation complète des cinq logements, avec un classement plus plus sur l'échelle GPE, DE, comme tout à l'heure. La valorisation de ces cinq logements permettra d'étoffer l'offre locative de qualité dans le centre-ville. Il convient aujourd'hui de permettre la réalisation et le financement d'une opération de requalification du centre ancien en réhabilitant ces cinq logements qui se situent au 35 et 37 avenues georges Clemenceau. Le plan de financement prévisionnel de l'opération est le suivant. État PLUS, 27 200 euros. État PLAI, 6 800 euros. CASA, 27 878 euros. Ville de Valoris, participation, 100 000 euros. La surcharge foncière dont je vous parlais tout à l'heure, 85 000 euros. Les fonds propres, au l'inval, 125 000 euros. L'emprunt CDC plus foncier, 186 680 euros, 40 L'emprunt CDC plus construction 79 942 85, l'emprunt CDC PLAI construction 37 106 32, l'emprunt CDC PLAI poussier 64 431 75. Le total du bilan 740 039,32 euros. Il est donc demandé au Conseil municipal de participer au financement de ces immeuble, suivant le plan de financement ci-dessous. Très bien. Avez-vous des questions Pas de questions. Qui est pour? Qui s'abstient Qui est contre, pardon, qui s'abstient Merci. Animation de Noël 2017, tarification. monsieur Bertrand. Alors, la ville de Valoris, Golf-Jean, organise, comme chaque année, plusieurs animations dans le cadre des fêtes de Noël. Et afin de rendre un petit peu plus accessible et surtout à tout le monde ces animations, notamment à destination des enfants, la ville propose des activités gratuites et certaines payantes à tarifs extrêmement réduits. La tarification de ces animations doit être fixée par délibération dans ce conseil municipal. Il est donc demandé à notre conseil de fixer cette tarification aux animations de Noël aux conditions suivantes. Donc vous avez le détail le 17 décembre 2017, balade en poignée au score d'Abonnant au tarif de 1 euro le tour. Du 27 décembre au 3 janvier 2018, l'entrée pour la piste de géante au théâtre de la mer au tarif de 1 euro pour les deux descentes. Du 27 décembre au 3 janvier 2018, entrée pour la patinoire au Théâtre de la Mer au tarif de 1 euro par quart d'heure de patinage avec une gratuité pour les enfants de moins de 5 ans les paiements seront encaissés dans le cadre de la régie de recettes pour encaissement du produit des animations et voilà, donc je pense avoir tout dit vous avez eu euh, ce qui était à la commission euh, avec madame Karim lui, tous les, les détails euh, tout a été expliqué au moment de, de cette délibération elle m'a demandé aussi de rajouter, côté théâtre de la mer, il y aura un spectacle gratuit tous les jours à partir de 15h. Voilà, c'est un maire. Bien, avez-vous des questions La question qui est contre, qui s'abstient, merci. Point 14, convention entre la commune de Valleomis et le syndicat Univalon pour la mise en place et le fonctionnement de sites de compostage de proximité pour les biodéchets au sein de l'établissement scolaire. Monsieur Salmon. La commune de Valoris-Souette-Fujon a mené depuis quelques années et souhaite poursuivre une démarche de développement durable. Elle souhaite donc développer des sites de compostage de proximité afin de réduire la production des biodéchets. Je vous rappelle qu'actuellement, dans la ville, il existe trois sites. Un sur le parking Jobert et les habitants du centre de Valoris-Souette en établisse un deuxième. Un second site de compostage a été mis en service à l'école primaire Langevin. Le troisième site vient d'être installé au CCAS et l'école maternelle de Langevin souhaite également bénéficier de la mise en place d'un site de compostage au sein de l'établissement. Donc Unimanum mettra à la disposition de l'établissement des unités de compostage et formera les utilisateurs aux bonnes pratiques du compostage. Principalement, seront traiter des épluchures des fruits des dégoûtés du matin et la récupération des déchets verts sur le site de l'école. La participation des familles lors d'une semaine de compostage sera fortement initiée. Donc Cette mise en place d'un nouveau poste de compostage permettra aussi de nombreux thèmes pédagogiques de se développer, le jardinage, la faune, le, la biodiversité, le gaspillage alimentaire, la réduction des déchets, etc., etc. Plusieurs interlocuteurs sont impliqués dans cette démarche, le personnel des écoles ADCEN, les enseignants et les agents du d'Univalon. Une des enseignantes de l'école sera référente désignée auprès de l'Univalog. Il est donc demandé à madame le maire d'autoriser la signature d'une convention avec l'Univalog pour la réalisation de ce compostage sur l'école Langevin maternelle. Merci. Oui. oui. Est-ce qu'il y a un peu de pour bénéficier de cet enseignement euh, Oui, en oui. oui, oui. oui. voilà, fonction de la construction. volonté, il oui. oui. euh, oui. Voilà. C'est que que un peu quelque chose de très intéressant. Oui, les enfants. Euh, ce serait bien qu'à terme toutes les écoles puissent bénéficier de ce genre de nous nous sommes demandeurs nous sommes volontaires après c'est sur le principe du volontariat parce que je ne vous cache pas que ça demande un entretien assez rigoureux pour ne pas que ça dégénère donc il faut quand même que les enseignants soient participants partie prenante et qu'il y ait un suivi régulier, euh, voilà donc c'est d'une volonté nous dès le départ on avait fait un petit peu un appel au peuple et bon là on va un peu plus loin pour euh, un peu actionner euh, l'action, enfin pour actionner la démarche et le démarrage de cette démarche parce que c'est très intéressant et effectivement ça a quelque chose aussi ludique donc on suppose que euh, ça devrait quand même euh, démarrer euh. qui est contre qui s'abstient, merci. <coughs> Point 15, politique jeunesse, promotion cadre portant sur la coopération renforcée entre la commune de Valoris-Confédure et la communauté d'agglomération Sophia Antipolis. Monsieur Daniel. Bonsoir à tous. Les gens. Donc, moi aussi, j'ai fait un petit résumé sur la débile. Donc, la ville de Valoris s'assure une politique en direction de la jeunesse de 3 à 17 ans, au titre d'accueil déclaré et offre la possibilité aux enfants de bénéficier d'activités. Signataire du contrat de ville 2015-2020, le pilier cohésion sociale engage chacun de mobiliser des moyens sur des actions de prévention de la délinquance intéressant particulièrement la jeunesse qui compose près de 40% de la population du quartier prioritaire. La Casa a décidé d'exercer la compétence politique de la ville sur son territoire et a considéré comme étant d'intérêt Communautaire, les actions de la cohésion sociale et de la prévention de la délinquance. A ce titre, des services rattachés à la direction de la cohésion sociale de la Casa œuvrent au quotidien sur la commune de Valoris. Le service de la prévention jeunesse a notamment en charge l'accompagnement éducatif des 16-25 ans. Le service politique de la ville assure à Cantaglie la coordination de plan local pour la réussite éducative et la cellule de veille. Il participe par ailleurs aux côtés des services de l'État à l'élaboration de la programmation des actions financiers au titre du dispositif ville vie vacances La commune de Valoris et la CASA décident de mettre en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la <coughs> L'objectif est d'avoir une approche globale et complémentaire en favorisant le travail en réseau de la transversalité entre tous les acteurs des politiques de prévention de jeunesse, CASA, communes, missions locales, associations locales, intervenants auprès des publics jeunes, adultes et des familles. La coopération doit, renfor doit renforcer les actions développées auprès de ces publics jeunes avec une priorité sur les 11-17 ans, et ceux issus des cellules de, de veille. La dite convention fixant les modalités de cette coopération renforcée et définissant les différents moyens mis en commun ainsi que les conditions de la réalisation des actions est donc proposée à l'approbation du Conseil municipal de Valoris avant d'être présentée au Conseil communautaire. Ce partenariat, en donnant pas lieu à une augmentation significative des charges pour les deux parties, est conclu à titre gratuit. La présente convention est fixée pour une durée de deux ans compter de sa date d'exécution et pourra être renouvelée de façon expresse. En conséquence, il est demandé au Conseil municipal, vu le projet de convention entre la Commune et la Casa, partant de la passation d'une convention de cadre portant sur la coopération renforcée en matière de politique de jeunesse, d'autoriser Madame le maire à signer la convention entre la communauté de la Commune et la Communauté de l'agglomération. Sophie Antipolis portant sur la coopération en renforcée en matière de la politique de jeunesse. Autorisation madame la maire à engager toutes les démarches nécessaires pour la mise en œuvre de cette bonne exécution des conventions. Des questions Oui Les savoir quel vous serez écoutez, euh, là il y en a eu une aujourd'hui, c'est à peu près tous les deux, trois mois. On voilà, a suivant les besoins, le, le rythme. C'est un peu fixé par les services, euh, voilà. Là, je ne vous cache pas qu'on va changer de, de mode de fonctionnement. Il y aura une cellule de veille très élargie à tous les partenaires et une cellule de veille restreinte de manière à assurer la confidentialité des, des informations. On s'est rendu compte que certains partenaires ont beaucoup de réticence quant à livrer des, des, des informations qui sont particulièrement discrètes ou secrètes. Donc on a décidé de scinder la cellule de veille en deux, de manière à pouvoir protéger euh, les agents euh, qui le souhaitent euh, et assurer leur, euh, cette confidentialité absolument nécessaire. C'est un petit peu compliqué parce que, comme vous le savez, on travaille avec tous les services, euh, justice, euh, nationale, NSD, euh, euh, voilà. Et il y a des, des informations qui ne peuvent pas être euh, librement diffusées si ça avait changé, parce que certains services sont très euh, prudents quant à la révélation ouais, de alors. certaines informations. Voilà. Et ça a toujours posé des problèmes en voyant oui. en fait, de celui de Baille, parfois qu'on n'avait pas toujours les signalements les informations nécessaires pour intervenir. Oui. Donc voilà, si euh, cette scission euh, permet d'avoir une oui. information un peu plus confidentielle, mais oui. évidemment utile, oui. on ne peut que s'en féliciter. Voilà, parce que je, je crois qu'il faut quand même assurer un, un bon fonctionnement. Pour qu'il y ait bon fonctionnement, il faut quand même qu'il y ait information. Partage d'informations. Partage d'informations. Et on s'est rendu compte que malgré la charte de confidentialité, il y avait quelques, quelques réserves, plus que des réserves. Donc euh, c'était un petit peu des grandes messes, très intéressantes, parce que c'est vrai qu'on partageait d'une manière extrêmement enrichissante sur les comportements, etc., mais que nous n'avions pas les informations euh, nécessaires pour avancer sur certains dossiers. Voilà. Donc on a décidé de faire autrement. Euh, ces services vont se réunir euh, entre eux dans un premier temps et si véritablement il y a urgence à dire, euh, ils m'informeront directement et je me chargerai de faire euh, remonter l'information s'il y a euh, un caractère... Euh, Jean. Donc euh, des questions autres Qui est contre Qui s'abstient Merci. Autorisation de signature d'un avenant numéro 1 au marché du 7 du 0, pardon, 2015 sur le mobilier urbain avec Pisoni, Madame Fiche. Donc, euh, en 2015, la commune avait lancé une procédure de mise en concurrence euh, concernant l'installation d'entretien de, euh, de mobilier urbain, d'information et d'affichage neufs au rénové. L'entreprise Fisonie avait été retenue et dans le cahier des charges, il stipulé que le titulaire serait minéra principal sur les recettes d'exploitation des 10 euh, mobilier. Et s'il y avait une différence entre le, cette euh, exploitation et des recettes encaissées. en décès, la commune avait la possibilité d'avoir une redevance qui était calculée sur l'indice IPCH. Cet indice ayant disparu, l'avenant consiste à remplacer cet indice de référence par un nouvel indice. Et qui a été retenu, c'est la des prix à la consommation sur la base de 2015 pour l'ensemble des ménages en France et ensemble, c'est-à-dire l'indice INC 001 75 99 70. A titre indicatif, la redevance annuelle pour 2015 a été de 51 600 euros. Donc euh, il est demandé au Conseil municipal d'approuver ce changement d'indice. questions. Oui, non, non, non Question, non, pas de question Donc qui est contre Qui s'abstient Merci. Point 17, constitution d'un groupement de, de commande entre la commune et de Cannes, en de lieu et déroule sur mer pour la passation de marché public visant nettoyage des plantes d'eau, madame. Alors, jusqu'en décembre 2016, le Cyclope était chargé de ce nettoyage des plans d'eau. Le Cyclope a été dissous le 7 septembre 2016, et donc les communes de calmand Mandelieu, Théoul et Valoris se sont regroupées pour constituer une convention de groupement en commande pour remplir cette mission. Donc, le nettoyage récurrent de saison le nettoyage exceptionnel, normalement, lors de pollution. Euh, la ville avait consacré à titre d'exemple, euh, dans le cas du CICOP, 14 75 euros pour sa quote part dans l'éducation. Dans le nouveau système, le système de, de calcul sera basé donc sur le linéaire de plage et sur la population. Euh, à titre d'exemple, la participation de la commune devrait euh, baisser d'environ 5 euros par rapport au système précédent. Donc, il est demandé au conseil municipal d'autoriser, madame la maire, avec lui. Des questions particulières La prestation restera identique. Et c'est rare, en fait, il va y avoir une claire concurrence. commande entre la commune et la casa pour la passation de marché public visant la fourniture de carburant en station service madame fiche alors donc la commune de Valoris a souhaité se constituer une convention de groupement de commande avec la Casa concernant donc le, la fourniture de carburant en station service la station totale enfin groupe total a été retenu à titre indicatif donc la consommation pour 2000 2013, donc, la consommation est de, de 55 000 litres de gazole, 25 000 litres d'essence semblant. Le de budget annuel de dépenses est de l'ordre de 100 000 euros. Le système, donc le nouveau système, la convention détaille de points détail l'objet du futur marché, la procédure de mise en concurrence, une modalités de fonctionnement, une modalités financière de fonctionnement. Donc chaque véhicule, à chaque véhicule correspond à une carte. Et chaque euh, utilisateur possède un code, Donc on peut connaître précisément qui commande quoi. Donc euh, il est demandé je l'ordonnance d'autorisation de Madame à signer cette convention. Des questions? Qui est bon? Qui s'abstient ici? Point 19. neuf d'entrée des spectacles de la saison culturelle dominateur à jouer tarif de groupe Madame Antonini. Dans le cadre du développement de la fréquentation de la commune, un certain nombre d'actions doivent être réalisées chaque année, parmi lesquelles une saison culturelle qui, qui débute au mois de septembre de l'année en cours et va jusqu'au mois de juin l'année suivante. Les spectacles programmés se produisent au, au, au, au mois de En fait, pour chacun de ces spectacles, il y a des réductions de prix dont les bénéficiaires sont les suivants moins de 16 ans, étudiants titulaire de la carte LOL, de la carte privilège du vieux fort de, port de Gorjuant, porte-amille-rayon, des comités d'entreprise privés ou publics. Afin de s'adapter aux besoins de ces administrés et de proposer une offre de prix plus pertinente, il est nécessaire de modifier la délibération numéro DE-1708-0012 du 8 août 2017 en ajoutant un tarif de groupe pour les achats simultanés d'au moins 6 entrées aux réductions de prix déjà consenties et à compter du, du, du vote de la présente délibération. Il est demandé au Conseil municipal de voter la modification de la délibération numéro 2-1708-0012 du 8 août 2017, comme, est, comme indiqué ci-dessus à compter du vote de la présente délibération. Donc en fait, il s'agit de, de groupes de 6 personnes dans pas mal de, de villes autour de nous, que ce soit grâce à Anthéâtre ou Souvent, les tarifs de groupe sont à partir de 10 personnes. Des questions Une simple question. Vous avez arrêté là, le montant de la réduction. Je crois que c'est dans une fourchette de 2 à 50 euros. Là. Voilà. Alors on a une difficulté. Ah. Voilà, je ne me cache pas parce que ça dépend du tarif. Donc, c'est vrai qu'il y a un équilibre quand même euh, par rapport à ce qui est demandé, dépenses euh, 7 euh, Donc, euh, ça a donné lieu à un débat un peu compliqué. Donc, on se proposait de réunir une commission un peu extra-culturelle extra pour parler un peu de. Enfin, pour voir ce qu'il serait souhaitable de faire sans quand même dénaturer complètement. Parce que chaque euh, spectacle a un coût en général assez important et euh, demander des prix trop bas. Ce problème. Donc c'est vrai qu'on avait trouvé que le groupe permettait une réduction, ce qui était déjà un premier pas, et après les services culturels nous dit euh, avoir de la difficulté à adapter une réduction euh, particulière. Donc peut-être qu'on pourra se réunir et voir un peu ce que la directrice nous propose et voir quel serait le mieux pour quand même ne pas euh, faire que le, le, le spectacle devienne complètement gratuit. Il y a des groupes considérables, comme vous l'avez remarqué, les spectacles sont de très grande qualité, et c'est vrai qu'ils ont l'impression qu'on on minimise un peu le, le, en mettant des, des, des tarifs trop bas. Voilà, donc c'est un débat un petit peu la philosophie, de tout juste. Donc euh, on a un tout petit peu de mal avec Mme Antonini euh, pour trancher. Le mieux c'est d'écouter les services et de voir ce qu'il y de faire. D'autres questions et montre s'abstient, merci. Point 20, date de prise d'effet des nouveaux tarifs du musée Manili, madame Anthony Lui. en fait, en date du 27 octobre 2017, le conseil municipal avait voté une augmentation des tarifs d'entrée du musée Manili. Il s'agissait plein tarif 6 euros en individuel et demi-tarif 3 euros pour des groupes à partir de 10 personnes. Il convient cependant de compléter la délibération suffisée afin de préciser la date de prise d'effet de ces tarifs qui est fixée au 9 de décembre 2017. Il est demandé au Conseil municipal, vu la délibération numéro DE-1710-002A en date du 27 octobre 2017, vu la nécessité de préciser la date de prise d'effet des tarifs, d'accepter d'apporter la modification comme suit à cette délibération. Des questions non. Qui est contre Qui s'abstient Point 21. Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. RIFSET. Monsieur Samon. Le RIFSET, comme Mme Le Maire vient de vous l'énoncer, c'est l'acronyme du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions de l'expertise et de l'engagement professionnel. En une phrase de synthèse, le 7 va remplacer toutes les primes actuelles. Il est composé de deux parts. Une part valorisant les fonctions occupées, l'indemnité des fonctions de suggestion et d'expertise, dénommée IFSE, et une part prenant en considération le mérite, le complément indemnitaire annuel. Nous travaillons sur ce dossier avec l'assistance du CDG 06, depuis plus d'un an, et je tiens à remercier les services DRH de M. Orlando, Mme Lebras, du travail fourni. Début 2016, début du travail sur Bruxelles nous avons commencé par faire l'identification des emplois, la cotation avec les mêmes critères pour chaque emploi, la détermination d'un plancher plafond mensuel, et l'instauration du CIA, nouvelle prime annuelle qui dépend de l'entretien professionnel annuel. En 2017, plusieurs réunions avec les syndicats, des rencontres avec la DG, avec la DRH, un CT récemment avec un avis favorable des représentants du personnel. La mise en œuvre de cette prime est l'occasion de déterminer des objectifs compatibles avec nos orientations politiques. Instaurer un régime indemnitaire innovant pour reconnaître les fonctions exercées et valoriser l'implication professionnelle des agents. Déterminer aussi les modalités de gestion en matière de développement des ressources humaines pour faire du RICSET un véritable outil de management et de reconnaissance de l'engagement professionnel. Garantir enfin, lors de la transposition au RICSET, le maintien à titre individuel du montant des primes perçues par les agents au titre de l'indemnité de fonction l'IFSE. Suggestion et expertise, ce qui suppose de déterminer une enveloppe supplémentaire spécifique pour le versement de la deuxième part. C'est donc un outil managérial valorisant le mérite, l'engagement, l'investissement collectif individuel, une meilleure équité entre les agents, une meilleure reconnaissance des fonctions occupées. C'est aussi un effort financier considérable pour les agents valorisation des emplois et meilleure équité et versement d'une nouvelle prime annuelle qui représente un coût d'environ 250 000 euros pour l'année. Ainsi, la réflexion menée en interne conduit à une meilleure visibilité des emplois de la commune et des primes versées aux agents. Les emplois ont été en effet ventilés par groupe de fonctions dans chaque catégorie A, B et C. à partir d'indicateurs qui ont permis de réduire des éventuelles incohérences entre les emplois de niveau comparable. Ce travail initie une démarche de gestion indiscutible des relations humaines, visant à optimiser le fonctionnement de nos services et à rationaliser notre masse salariale. Il permettra également de déterminer les marges de manœuvre financière pour l'attribution de deux composantes de la prime, en valorisant les mérites de chacun. Aussi, le complément indemnitaire. S'inscrit dans ce cadre en tenant compte du niveau de responsabilité en matière managériale. Il sera versé en fonction de l'atteinte des objectifs, de l'implication des agents et de leur contribution à l'amélioration du service public. Se basant sur l'entretien professionnel, quatre paliers détermineront l'attribution d'un montant annuel encadré par une fourchette planchée-plafond. Par contre, les agents non éligibles au RUCEP, conserveront leur prix annuelles et bénéficieront d'un montant complémentaire versé annuellement en fonction des critères mis en place afin de ne pas les laisser. Dans le texte de la délibération que vous avez reçue, vous avez, outre le rappel des textes réglementaires, codes, lois, décrets et arrêtés, vous avez dans les articles détaillé les différentes dispositions je retiendrai particulièrement l'article 3, la structure du RIC7 et les dispositions générales. Je rappelle donc l'IFSE, indemnité de fonction de subjection et d'expertise, qui valorise la nature des fonctions des agents et leur expérience professionnelle, et constitue l'indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire. C'est bien sûr une prime mensuelle. Le CIA, complément indemnitaire annuel, pour, pour récompenser l'engagement professionnel, la manière de servir, le mérite, et c'est une prime annuelle. Je retiens aussi l'article 5, les modalités de mise en œuvre du CIA, qui est la nouveauté. L'attribution du CIA est liée à l'atteinte des objectifs individuels ou collectifs déterminés par la hiérarchie en fonction des actions figurant dans le projet d'administration de la commune. Plus généralement seront appréciés la valeur professionnelle de l'agent, son investissement personnel dans l'exercice de ses fonctions, son sens du service public, sa capacité à travailler en équipe, sa contribution au travail collectif. Ceci CIR est versé annuellement en fonction d'une fiche de proposition dûment remplie par le responsable de service de l'argent. Ce, ce complément attribué à titre individuel n'est pas obligatoirement reconductible d'une année sur l'autre, la première cotation faite par le supérieur RH de l'argent sera validée par d'autres paliers successifs et validée en finale par Madame le Maire dans une cohérence budgétaire de cette enveloppe que nous avons déterminée en supplément par rapport à la rémunération actuelle. Il est donc demandé à Madame le Maire d'approuver l'instauration du primes de fonction, de suggestions, d'expertise, d'approuvé pendant au Conseil municipal. Madame le Maire, excusez-moi d'approuver au Conseil municipal une prime de fonction de suggestion d'expertise et d'engagement professionnel versée selon les modalités que je viens d'exposer à partir du 1er janvier 2018. De prévoir que la présente délibération approche et les délibération DE 1607-0013 du 25 juillet 2016. D'autoriser madame Le Maire à signer par arrêté individuel le montant versé par chaque agent sur les deux parts dans le respect la <coughs> Et de le prévoir les crédits à faire en 2007, IFSE et qui seront appliqués au chapitre la et des comptes personnels, 012, à l'occasion de chaque exercice de faire en fonction des marques budgétaires disponibles. Des questions Oui les questions, en fait, pour La question, en l'attribution au moment du CIA. Le... nous avons deux remarques principales à faire la première c'est la grille qui sous-tend l'attribution ou pas euh, de cette euh, indemnité on va trouver un petit peu enfin euh, il n'y a pas de sous-chapitre il n'y a pas je trouve que c'est pas suffisamment détaillé. pour pouvoir euh, avoir euh, un entretien avec un employé Donc, voilà, vous n'avez pas rempli vos objectifs mais quels sont vos objectifs enfin, si vous voulez, on trouve vraiment que la grille, elle est très, euh, c'est un peu la porte ouverte à toutes les interprétations que le chef de subir. Il a été demandé et nous avons organisé une formation pour différentes personnes qui allaient avoir à noter, de justifier, non pas simplement de cocher la grille d'analyse qui vous est fournie, juste un support de façon à leur permettre la réflexion. Et il a été demandé à chaque personne positionner et d'argumenter sa position et pas simplement mettre le poids justement pour éviter soit une, un traitement euh, non euh, justifié de la part de l'envoyé, soit une dérive dans certains cas, de certaines Donc, voilà. c'est cette grille est une grille d'aide à la décision pour positionner la rémunération ou non de l'agent par rapport au objectifs Il va bien sûr être entendu que L'information a été faite, sera faite encore, et puis nous demandons une justification <coughs> sur chaque euh, évaluation faite et sur chaque positionnement. Il n'est pas question de remplir une grille de QCM, et à la fin, se retrouver avec un montant, non justifié. Voilà, parce que là, ça en sert un peu à un QCM, excusez -moi. Il a bien fallu faire un cadre. Oui, il a fait bien fait fallu définir des, des, des niveaux de rémunération, il a bien fallu définir des critères. Nous nous sommes basés sur une unicité des critères, nous nous sommes basés sur une transparence des critères, nous nous sommes basés sur une, ample, une fourchette, plancher, plafond, claire et bien définie. Et ces fourchettes de rémunération seront, peuvent être affectées à n'importe quel agent, quelle que soit son, sa qualification, C, A ou B. Et nous avons voulu que la prise d'un agent de catégorie C puisse être équivalente à celle d'un agent de catégorie A. Il n'est pas question de rémunérer par le CIA des postes d'ingénieur ou des postes d'encadrement. Il est question de rémunérer tous les agents prêts. Très bien. D'autre part, euh, c'est le barème proposé qui, qui nous a posé question, qui nous a posé un petit problème. Pourquoi ne pas avoir instauré un montant de base autorisant une marge de progression plutôt que partir de zéro pour aller euh, éventuellement vers 200 euros, 400 euros la rémunération, ça, ça, la part des que... FSE reprend la totalité des prix déjà perçus par les agents oui. actuellement. Bien Aucune bien. personne ne sera mise de Nous avons même ré, réaffecté. Donc le, le CIA est vraiment là pour récompenser le mérite, pour récompenser l'engagement. Le fait de travailler correctement est pris en compte par la première part mensuelle du de Donc vous maintenez, c'est une prime au mérite, et celui qui ne l'aura pas, il faudra augmenter. Et que je ne suis pas sûr que ça soit euh, très motivant. Bah écoutez, mes employés sont rapides. dire non, non que pas dit, je ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas contre. Ces ah là, non, les je dans l'augmentation du régime d'adaptation. Je vous évoque quelques problèmes et quelques tensions qui risquent d'arriver au sein du personnel municipal. Tout simplement, il est vraiment loin de nous l'idée de nous opposer à une gratification quelconque. Il y a pas, ça, il n'y a pas de problème. C'est maintenant, je vous dis, par rapport à cette attribution ou pas, et c'est surtout le "ou pas qui va poser problème, il va falloir orienter, il va falloir faire comprendre aux gens pourquoi ils ne l'ont pas. Se basant sur la grille, je trouvais ça un peu succès. Euh, euh, dernière question, est-ce que l'agent aura un recours ou pas Alors, deux modalités sont prévues. La, not la notation par le supérieur directement hiérarchique du besoin validée par le M2, validée par la DG si besoin validée par la direction donc on ne veut pas qu'il y ait des problèmes de personne dans la validation euh, des notes l'agent a toujours le droit de recours l'agent comme une évaluations annuelles l'agent a toujours le droit de recours il faut bien que la justification soit forte pour pouvoir après agir dans la sérénité oui, c'est une nouvelle démarche, oui, c'est un outil performant, oui, c'est un outil de management et d'incitation à mieux réaliser euh, la fonction de l'agent, le service au public, le service à la collectivité, et nous allons être vigilants dans cette, effectivement, attribution de prix. C'est pas une révolution, mais c'est un véritable réaménagement de la façon de rémunérer les agents et de reconnaître leur mérites. Donc oui, tous les agents n'auront pas de signes. Très bien. Voilà, c'est le résultat de trois ans d'études, d'analyses, hein, après avoir entendu longuement les agents, qui, lorsque nous sommes euh, arrivés, se plaignaient de favoritistes, de prédigèges, de, de personnes qui passaient très vite, d'autres pas du tout. Enfin, une espèce de, de, de, de doléance généralisée mais très différentes les unes des autres, par rapport à des possibilités, finalement d'avoir un salaire un petit peu plus élevé. Donc c'est là où on a demandé l'expertise, on a eu recours à l'expertise du, du centre de gestion pour un petit peu euh, trier ces doléances, les, les rassembler euh, dans des cadres en sachant euh, exactement euh, quelles solutions nous pourrions y apporter de, assez rapidement pour à la fois contenter le service à la collectivité qui est prioritaire à toute autre considération mais aussi une un satisfaction de l'agent qui doit se trouver au mieux dans sa mission, dans son action. Donc c'est vrai que beaucoup nous disaient je travaille énormément et je gagne autant que quelqu'un qui ne travaille pas ou moins. Donc c'est vrai que c'était quelque chose de difficile à évaluer, parce qu'il faudrait suivre tous les agents, et ce n'est pas tout à fait notre fonction. Et on a décidé de faire autrement, c'est-à-dire de détacher ceux qui travaillent vraiment au service de la collectivité, qui s'investissent, qui s'engagent, qui sont motivés, et aussi qui sont en force de propositions. On a beaucoup d'agents qui font toutes sortes de propositions pour améliorer la qualité du service, Effectivement, qui ne peuvent pas aujourd'hui être récompensés, reconnus, euh, voilà. Donc, au bout d'un moment, ils se disent pourquoi dépenser tant d'énergie pour finalement arriver au même salaire ou euh, un salaire pas satisfaisant. Donc, on a considéré qu'il fallait trouver, donc c'était aussi dans notre programme, hein, cette indemnité euh, au mérite, mais bon, c'était avant le de euh, On a considéré que ce CIA venait au bon moment on a commencé à en parler, les uns les autres qui trouvaient beaucoup d'avantages. Et c'est vrai que là, pour déterminer qui travaille de qui ne travaille pas, qui est force de proposition, qui n'est pas force de proposition, qui euh, peut, dans son travail, être plus performant, en, en, en effectivement développer des capacités, un hein, potentiel, peut-être qu'il n'avait pas envie, parce que 10 ans, il va me mettre que j'en fasse plus, puisque de toute façon, à la fin, j'aurai le même salaire. Donc, c'est une solution intéressante. Ensuite, nous avons, euh, nous avons eu le témoignage d'agents, parce que chaque fois qu'on dit euh, « Allez-y, formez-vous, évoluez, etc., » au bout du compte, il y a un concours. Bon. Et beaucoup d'agents nous ont dit oui, « concours, c'est pas possible, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on a les enfants, parce qu'on ben, n'a on pas peut-être les capacités, parce qu'on n'a pas envie, tout simplement. » Donc, c'est regrettable de voir des agents qui travaillent très bien sur le terrain, et qui ne peuvent pas être reconnus avec une indemnité supplémentaire. Là, on a aussi la solution de pouvoir dire, bon, ben effectivement, vous n'avez pas envie, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, peu importe, ce n'est pas nous de juger, euh, mais on a une solution pour reconnaître la qualité de votre travail. Voilà. Et effectivement, ça ne sera pas à la tête de l'agent, puisqu'on vient de vous dire, on, on, on se sécurise en, en mettant plusieurs évaluateurs, parce qu'on a remarqué aussi que certains agents très euh, compétents ne s'entendent pas du tout avec leur chef de service ou avec leur chef d'équipe. C'est dommageable parce qu'effectivement l'évaluation par rapport au caractère, par rapport à attention, etc. Euh, bah, c'est un petit peu quand même une, une évaluation qui est, qui est mini, minimisée par la relation qui n'est peut-être pas de très bonne qualité. Donc on a mis un peine plus un pour dire attention, on se dégage de la relation personnelle, du caractère, de la personnalité. Ce n'est pas le sujet, le sujet c'est le service rendu à la collectivité et on apporte peut-être un regard différent, un plus un, un plus deux, etc. Voilà. Après, le système, évidemment comme tout système, probablement ne sera pas parfait, et on a pris l'engagement avec les syndicats de le faire évoluer. Et les syndicats euh, étaient favorables à ce partenariat de construction euh, d'un respect qui pourrait évaluer avec le syndicat qui pourrait évoluer aussi, de la même manière. Voilà. Bon, effectivement, rien n'est parfait et je ne pourrais pas euh, véritablement dire que c'est la solution idéale, on, on ne sait pas. Là, c'est une, une expérience qui est donnée avec les agents qui sont très motivés et qui sont décidés à, à montrer leurs compétences et leurs performances sur le terrain, toujours au service de la collectivité. On a bien marqué, quand même, ce pas venir au service de l'élu, ni au service... Euh, de, de qui que ce soit qui pourrait euh, évaluer mieux ou moins bien c'est le résultat euh, ce CIA compte du résultat voilà, il y a une mission il y a une action, quel est le résultat il ne s'agit pas de dire j'étais euh, toujours assidu, j'étais toujours là j'étais toujours présent, je suis très gentil j'ai un comportement tout à fait adapté mais euh, le résultat n'est pas présent la collectivité demande un résultat c'est un travail bien fait ben, il peut ne pas être bien fait mais là il y a une raison il y a une cause une machine qui en, en parle, voilà. C'est un débat, c'est un, un échange, c'est vraiment un partenariat, ceci dit. Ce pas quelque chose qui tombe euh, d'une manière euh, cadrée, rigoureuse, etc. Et euh, peut être attribué euh, ainsi à une année et pas l'autre année. Euh, voilà, c'est pas figé. c'est pas du tout figé. Et, et, et la, la grille, c'est justement pour dire, je veux encore mieux, je veux encore mieux faire, c'est une solution. Qui est quand même plus simple, plus rapide, plus immédiate, parce que l'outil est dans la main de l'entreprise. C'est lui qui va décider de, de sa capacité à obtenir ce qu'il y a ou pas. Voilà. C'est pas nous, parce que nous, ce qu on demande, c'est simplement un travail de qualité, en fonction de, de ses possibilités, bien évidemment. Hein, il n'est pas question de demander l'impossible, mais on demande un résultat de qualité au service de la voilà. Et on va voir, on s'est donné une année avec les syndicats pour voir le résultat, on fera le bilan pour une année pour voir de plus et moins. Tous les agents sont intéressés volontaires à dire ce qui ne va pas, parce que c'est important de dire ce qui ne va pas, pour rectifier, quand même savoir. Et ils sont tous euh, impliqués dans cette démarche. Voilà. Tout simplement, voilà, le souci porté sur les conflits de personnes, parce qu'on oui, sait très bien qu'il y en a. C'est certain. De toute façon c'est ce qu'un agent, il ne faut pas. Euh bloqué, c'est euh, parce qu'il ne s'entend pas le chef de service, parce que c'est déjà vu. De... Donc, euh, dans cette attribution, il ne faudrait pas que ce genre de choses rentre euh, en compte. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième, euh, que nous souhaiterions, souhaitons, c'est que, euh, dans l'éventualité où euh, la, le CNA ne serait pas attribué ou serait retiré une année plus tard, qu'on soit dans la justification, toujours vraiment la justification euh, au maximum, de façon à ce que l'agent le comprenne, et soit en capacité de progresser à sa volonté. Et soit en capacité de progresser de façon à ce que l'attribution de ces primes prenne toute sa justification. Voilà. Donc je, je pense qu'il faut être très prudent là-dessus. Parce que son si plan de nature, et que je le maintiens, a bah, provoqué des tensions. Si l'argumentaire était est mal compris, si l'agence essaie de le s'écouter, voilà, c'est de nature à comprendre de grosses tensions. Il faut être extrêmement prudent Il faut vraiment que les chaînes de service soient brisées, qu'ils sachent euh, justifier, étayer, expliquer, de façon à ce que ce ne soit pas vécu, comme une position, ou une négation complète du travail qui est effectué. Parce que je pense que pour la plupart, et même ceux euh, dont vous dites qu'ils ne travaillent pas beaucoup, eux-mêmes sont persuadés qu'eux, ils travaillent. Oui. Alors, tant qu'on ne leur explique pas ce qu'on veut et ce qu'on attend de eux, ils vont prendre ça comme une position vraiment très Tout à fait. Voilà. Il faut être très vigilant avec ça, sinon je pense que l'instrument va se voilà. retrouver. Tout à fait, je, voilà, je partage votre sentiment. C'est pour ça que toute l'année, depuis, depuis déjà 300 ans, je reçois tous les employés qui s'estiment victimes d'une injustice. Voilà. Et je ne, moi, n'arbitre pas seul, je fais venir tous les intervenants, le chef de service, le, le chef d'équipe, la personne qui est intervenue pour euh, les raisons, le blocage euh, d'une personne, pourquoi, comment, etc. Et je demande effectivement euh, la cause. de voilà. Et souvent, c'est des explications un petit peu tendues, parce qu'il euh, y a des problèmes de personne, de personnalité, euh, mais auparavant, il y a le DRH, il y a l'IALU, il y a les qui, écoutent, qui les, écoute, les entendent euh, et euh, ben, régulièrement j'en reçois et on s'explique c'est souvent un, un manque de dialogue, une incompréhension on vous dit très justement sur la mission posée voilà. Euh, des fois c'est des problèmes de personnalité souvent, de caractère où vraiment ils il, il ne se parlent plus donc c'est complètement euh, bloqué et difficile quand on ne se parle plus d'améliorer un comportement ou une euh, manière de faire euh, dans son travail. C'est un petit peu compliqué, mais je pense que ça vaut la peine de, de s'y pencher, de travailler là-dessus, parce que notre intérêt, c'est que euh, les agents se sentent de mieux en mieux dans, le, dans leur travail et s'investissent euh, plus dans les services. Euh, à la... Oui. oui. oui. Non. Il y a du personnel détaché de mairie oui. qui sont dans des entreprises privées. Comment ça va se passer pour eux Ils vont oui. aller chez nos partenaires de restauration. Ils y ont un an. Comment ça va se passer Ils ne vont pas y aller s'ils ne veulent pas y aller. Hein. Non, non. Ils non, non. Ne... Qui va les évaluer ah, ben, C'est la société qui va les évaluer. Ah, d'accord, qui travaille. Avec, oui, il y a une bien question, de l'évaluation Nous ne savons pas actuellement comment cela va se passer, qui va vouloir y aller, nous, nous avisons en Là, le, le, le contrat se termine, après ça va changer complètement, puisque soit les employés dissoutent à l'héliore, voilà, donc ce sera ailleurs, soit les employés restent en mairie, ils seront affectés à d'autres tâches, le, le sujet ne se posera pas, bon, il y a encore quelques mois jusqu'au mois de juin, mais après, bon, soit ils seront ailleurs, privés, soit ils seront mairie et voilà. Bah, je dis Elior parce que c'est lui qui est là actuellement. Bah, actuellement mais ce sera un autre j'aimerais bien qu'il y en ait trois je fais appel au peuple parce qu'il n'y en a toujours que deux donc c'est un peu compliqué à deux voilà. Euh, mais euh, voilà c'est quelque chose dont qu peut être euh, on, fera, on sera très vigilants euh, voilà donc Mme Sakili qui les voit très, très souvent euh, je pense que ça sera pas trop compliqué euh, voilà. et après les choses sont beaucoup plus claires quand, euh, chacun aura son statut, effectivement. Effectivement, c'est bien d'avoir des problèmes, mais il problème, Est-ce que vous pouvez nous rappeler le, le montant, s'il vous plaît, du, de, le, enfin, le coût pour la collectivité par an de la mise en place de ce régime belgétaire la, la provision fixée actuellement est à 250 000 euros, et les primes varieront de 200 euros, 1000 1 000 euros pour les non-encadrants et de 400 euros à 1 200 euros pour les autres. encadrants Donc on est en train de voter une délibération qui, voilà, qui va coûter à nos collectivités 250 000 euros par an en dépenses de fonctionnement chaque année, donc c'est une, une, une délibération euh, importante, conséquente, qui montre l'effort que vous voulez faire et le choix politique qui est, qui est le vôtre euh, sur, sur ce sujet-là. Je le dis pas tant pour cette délibération parce que euh, voilà je, je, je souscris à ce, cet effort, ce besoin sur, euh, de faire un effort sur les employés municipaux. Voilà, chaque décision peut impacter le budget et la, le résultat d'un choix politique. Donc là, on est capable d'engager 250 000 euros en dépenses de fonctionnement tous les ans sur un choix politique. Euh, sur, ce, sur cette décision, également, les syndicats ne l'ont ne pas tous voté favorablement. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu consensus sur ce point. Euh, et je vais, euh, je vais éviter de rentrer dans des considérations techniques. Et euh, je veux dire que vos, vos intentions sont tout à fait louables et je les partage entièrement. C'est-à-dire voilà valoriser le mérite, euh, valoriser l'implication, euh, valoriser le, le, le, le, on dit le service, le service à, à la collectivité, etc. Mais comme on le voit, ce sont quand même des concepts qui sont très subjectifs éminemment subjectif. Donc je partage des intentions et en revanche je rejoins certains syndicats et je rejoins ce qu'a dit Mme Chinquin. Je n'ai pas la garantie, il y, a un manque, il y a un manque de garantie, un manque de clarté sur l'application. La, sur alors, vu que je ne vous fais pas de procès d'intention et que je ne compte pas m'opposer euh, là-dessus alors que je pense que les intentions sont loables, je m'abstiendrai sur cette délibération. Mais il faut que vous entendiez aussi et je pense que vous, que vous, que vous le savez, hein, mais il y a beaucoup d'employés qui se plaignent d'un problème de management, qui parlent de souffrance au travail. Et le fait que ces, que ces critères ne soient pas définis avec précision, ça crée un, voilà, un, un, une forme de trouble que je relais ce soir, mais dont vous avez bien conscience, j'en suis certain. Donc je, voilà, les intentions tout à fait louables, je les partage. La mise en application, voilà. d'un côté, il y a de la subjectivité, de l'autre... Je trouve qu'il y a un peu de manque de garantie pour permettre d'engager une dépense aussi importante de 250 millions. par an. Je fais quand même juste deux petites secondes. On a de la subjectivité parce qu'on est dans l'humain. Oui, voilà. mais... Et J'espère qu'on va rester longtemps comme ça parce qu'autrement on devient des machines. Alors je sais que tout se numérise, tout se dématérialise. Tant qu'on a encore un peu de subjectivité ou d'objectivité, parce qu'on a quand même de l'objectif, en dans humain. Et, et je, je veux traiter vraiment les agents de cette manière-là. C'est très important pour moi. Le jour où on va devenir euh, euh, des, des personnes qui notent d'une manière mécanique, je crois qu'on aura perdu l'âme euh, et l'essentiel. Euh, pour vous dire, les, sur les trois, quand, les trois euh, syndicats, deux ont voté pour, avec beaucoup de, de simplicité et de confiance, euh, persuadés qu'on allait dans le bon sens, un syndicat a commencé par une déclaration très politique, très politique non pas vis-à-vis -vis de nous mais vis-à-vis -vis du gouvernement contre le RICEP en, en, en disant bon, je ne vais pas donner le détail je ne vous regarde pas mais euh, si vous voulez, on est parti déjà sur des bases qui étaient quelque part faussées parce qu'on peut être pour le RICEP contre le RICEP c'est une décision du gouvernement, on l'applique point bas, c'est ce que j'ai dit en gros, on est légaliste, on applique euh, là si vous voulez la position était tellement difficile qu'on n'a pas donné suite euh, dans la mesure où tout était un peu mélangé euh, et je crois pas qu'on puisse faire intervenir de la politique dans une commune, dans une mairie c'est très dommageable les deux, autres, quand je, les deux autres syndicats se sont comportés d'une manière neutre, bon chacun sachant euh, quels sont les... Les syndicats et j'ai trouvé leur attitude vraiment très respectueuse euh, du personnel, en disant il y a de bonnes choses, il y a des choses à améliorer. Ce n'est pas du tout euh, vraiment euh, une unanimité quant à, à la solution, mais euh, très très positif, très confiant et en nous demandant et on, on, on s'y est engagé à continuer à travailler sur ce récept, et surtout sur les signes. Donc, Moi je t'ai coupé parce que là je pense qu'il faut, faut rester en humain. On a, on a tendance maintenant à tout euh, mécaniser même l'humain et ça c'est quelque chose que je trouve regrettable. Parce que chaque personne, chaque employé est un cas particulier. Il a une femme, il n'a pas de femme, il a des enfants, il n'a pas des enfants, il est malade, il n'est pas malade, il ne s'entend pas, il est social, pas social. Et je crois que je, je demande au service comme. Monsieur Salmon, une attention particulière à, à chacun. C'est important de, de ne pas perdre de vue l'essentiel, c'est l'humain. L'essentiel de la politique, au cœur de la politique, c'est l'humain. Ça, il ne faut pas oublier. On est bien d'accord sur ce point-là. Juste pour dire, j'ai eu l'occasion de lire l'intervention du, du syndicat dont, dont, dont vous parliez. En, en effet, il y a une présentation sur euh, le climat national au début, mais ensuite, il y a une analyse de, du projet, de votre projet, du projet que vous présentez. Et ils lisent plusieurs points qui leur semblent poser problème et ils font un avis défavorable, non pas sur le RIF 7 en tant que décision nationale, mais sur le projet que vous présentiez. Donc euh, quand je dis qu'il n'y a pas consensus, voilà, il n'y a pas consensus sur, sur votre projet. Après, j'entends la, euh, voilà, la mise en perspective qui a été faite au début, mais je pense que les remarques qui ont été faites méritent d'être, euh, enfin, je ne doute pas que vous l'ayez fait, hein, mais mé méritent de, voilà, je mériterais de prêter oreille euh, à certaines de ces remarques. Non, non, on prête oreille à tout. Hein. On, on ne néglige aucune euh, des réflexions. Simplement, bon, c'est une personne un peu particulière, euh, qui, humaine, qui a du mal à travailler avec les services, me semble-t-il. Moi, je, je, je, je, je, je n'aurais pas d'avis positif ou négatif. Je trouve, enfin, ce que j'ai entendu m'a paru euh, assez offensif. Donc, c'est très difficile. Alors que les autres syndicats qui ne manquent pas de venir nous... Euh, bousculés, euh, ont toujours une attitude naturellement constructive. Voilà. On l'entend, on a tout noté, on, on tiendra compte, hein, les, les remarques, mais il faut quand même un climat un peu apaisé, pacifié, mieux. Euh, je ne suis pas sûre que tous les agents de ce syndicat sont tout à fait d'accord pour les rencontrer assez souvent, et c'est vrai qu'ils remarquent les efforts que nous avons fait. Là, ça a été un peu particulier quand même, je dois le dire. Mais bon, c'est légitime et c'est le droit de ce syndicat de, de, de s'exprimer. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est la charge politique qui n'avait pas lieu d'être, parce qu'on ne peut pas tout mélanger, il faut le faire, le fait, on le fait au mieux. Le politique n'a rien à voir là-dedans, la politique en général, surtout nationale n'a rien à voir là-dedans. Je pense qu'il faut trouver des solutions pour améliorer les conditions de rémunération et les conditions de, de fait. Voilà. C'est comme ça que je l'avais vu. Donc, on s'est trouvé dans, dans un débat qui a un petit peu dérangé tout le monde. Donc c'est vrai que ça trouble un peu le, les échanges. Mais c'est pas un jugement de valeur. C'est simplement de dire euh, bon, si on peut apaiser, travailler dans l'harmonie, c'est un petit peu mieux. Euh, et surtout, on tient compte de tout ce qui a été dit. Si peux me permettre de prendre la parole, deux points de, de mon intervention sur les critères. Nous avons euh, particulièrement veillé à cette liste de critères de façon à établir des critères transparents, uniformes, valant pour tout le monde, sans discrimination, sans différence, de façon à pouvoir établir une grille de transparence, premier point. Deuxième point, nous avons refait l'ensemble des métiers pratiqués en ville de Valoris, Golf Jouan. Nous avons repris plus d'une centaine d'emplois. De, euh, Madame Lebras a fait un travail formidable là-dessus. On tient à votre disposition, bien sûr, euh, on voulait que le RIF passe pas au CT avant de faire une communication en commission RH. On a rebalayé l'ensemble des, des métiers pratiqués en ville de valoris golf Juan. On a analysé avec l'aide du CDG 06, sur Monsieur Arnaud des services RH, la totalité des postes que l'on trouve en sein de la verrie valoris de façon à avoir une position qui soit effectivement la plus stable possible. Parce qu'on est bien conscient des difficultés que vous soulevez, et et l'autre, dans l'attribution de ça. On a bien sûr, effectivement, comme l'a rappelé Madame Le Maire, ce souci d'humanité, le souci la prise en compte de l'être avant de la piquer des barrelles et des QCL. Et c'est pour ça qu'on a demandé que les croix soient justifiées, expliquées, amendées, traduites par une phrase, un sens etc., etc. Sur le syndicat, une dernière petite remarque. Il y a quand même dans la position de ce syndicat quelques confusions importantes entre les obligations au niveau de l'État et les obligations au niveau des communautés. Il y a quand même quelques confusions au niveau des plafonds qui sont appliqués à l'une ou à l'autre de ces deux structures. Et il y a quelques erreurs à noter dans son, dans son intervention. Et il y a des positions qui sont un peu ça. Sur les plafonds, je n'ai pas compris euh, quel, quelle erreur. On n'a euh... pas, pas appliqué les mêmes plafonds que l'État et on n'a pas allé au maximum des plafonds alors que c'était une demande qui était faite qui est complètement aberrant dans le système impossible. budgétaire impossible. de la ville de Valérie. Ouais. Bien, non, non, mais il parlait, je crois qu'il parlait des planchers. Hein. Si j'ai bien lu leur intervention, il parlait plancher des planchers, plancher il des planchers, ah. il, il parlait... Il parlait des planchers, voilà. il disait que les plafonds étaient au maximum au niveau commun, il pas les Il y a de des confusions de de de confusion entre l'obligation des collectivités de et des collectivités de Tout à fait. On est dans une collectivité territoriale. On nous a parlé, effectivement, comme vient de le dire très justement, M. Salmon, d'une fonction d'État. Fonction d'État. Nous, on ne peut pas s'aligner. On avait le droit, en tant que collectivité territoriale et le centre de gestion qui était présent et qui a été un petit peu surpris, et le mot est faible, par l'intervention du syndicat, à amener ses preuves, c'est-à-dire des articles, où on avait la possibilité, en tant que collectivité territoriale, d'effacer toutes les indemnités qui étaient allouées jusqu'à présent. On ne l'a pas fait. Là aussi, c'est un effort considérable financier. Voilà. On nous a opposé que ce n'était pas vrai. Donc vous savez, on est parti dans une espèce de débat où on avait l'impression de justifier. Le RICELC, c'est deux ans de travail, des heures et des heures et des heures de mise en ordre euh, de, de la collectivité, de l'ARH, des fiches de poste On est arrivé, je pense pouvoir dire au nom de Monsieur Orlando, euh, remarquablement investi avec madame Le Maze, euh, c'était la jeune. Voilà. Il a fallu trier avec l'aide du centre de gestion qui lui-même s'est investi avec des heures et des heures et des heures passées en C'est un travail considérable et cette espèce de jugement négatif qui a été fait a baissé un petit peu le monde quand même, surtout ceux qui se sont investis énormément. Euh, je crois que vraiment le travail a été fait au mieux, au mieux de ce qui était, euh, ce qui était le chantier d'origine, voilà. euh, c'est un très bon travail. Effectivement, comme je vous l'ai dit, il est améliorable, il est perfectible, et ça, on en a conscience. Euh, on ne balaye pas euh, d'un revers de main les critiques, ce n'est pas du tout le, notre, notre philosophie. Bien au contraire, on les note et on voit ce qu'il y a lieu de faire. Et d'ailleurs, je crois que le lendemain, euh, Ces messieurs et dames ont regardé effectivement ce qu'il y avait lieu de, de, de faire. Hein, C'est pas figé euh, et gravé dans l'art. Voilà. D'autres questions Non Donc je vous remercie infiniment. Je vous... Ah, pardon. Vous voyez, j'ai été prise par l'intérêt le... du débat. Euh, qui est contre Qui s'abstient Merci. Donc je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et à très bientôt.